Vous pouvez tout à fait demander à être reçu en visite médicale par votre médecin du travail sans en informer votre employeur. Il suffit simplement pour cela que cette visite ait lieu en dehors de vos heures de travail.